Partage si t'es un homme. Et eh bah ben, tu vois, euh, ni, ni soumise slash créapise, je partage. Je sais pas si ça fait de moi un homme à vos yeux, mais je partage votre contenu. Par contre, j'aimerais bien partager aussi vos conclusions, mais le problème c'est que comme vous n'avez pas de cou on les voit pas vos conclusions. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est surtout le mien quand je m'apprête à regarder une expérience de psychologie sociale. J'adore ça, j'en ai fait mon métier, ça tombe bien, juste avant de commencer néanmoins, À ah, la migration. Il y a trois catégories de français qui ont ce mot à la bouche. La première, ce sont les chantres du ministère de la fameuse remigration qui, selon moi, n'arrivera jamais. Les secondes, c'est les éternels mécontents, hein, comme disait La Fontaine. « Volontiers, l'on fait cas un d'une terre étrangère. Volontiers, gens Boiteux haïssent le logis. » Et les troisièmes, ce sont simplement les personnes de bon sens hein, qui, tout simplement, se rendent compte que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 Et puis, si t'es un vrai, tu passes carrément VIP et les La Furia, je te les offre. Le dernier et les trois précédents. Ces deux heures de maquillage et de coiffure minimum. C'est assez troublant de se voir comme ça. La première fois que je suis sorti en femme, il y avait beaucoup de gens... Alors, vous savez que désormais, les réseaux sociaux ont transformé nos, nos petits univers en, en vidéo gags continuels. Tu quelle tête vous aviez sous vos déguisements. Oui. Et maintenant, vous savez, on n'en a pas du tout. c'est le meilleur moyen de faire son travail. À tête, reposée. Je me rappelle, avant Internet, pour voir des expériences de, entre guillemets, de gags, de caméras cachées, qu'on appelait pas encore « prank » à l'époque, ou de psychologie sociale légère, il n'y avait qu'une seule émission, c'était « Gag avec Bernard Nondiel et je ne sais plus qui. Et les gens se filmaient au, au caméscope. C'était assez inégal. Alors désormais, ce genre d'expérience pullule. J'adore euh, regarder les réactions de femmes travesties en hommes qui se rendent compte du traitement du coup euh, réservé aux hommes ou en l'occurrence d'hommes travestis en femmes qui va se rendre compte du traitement réservé aux femmes. Peut-être est c'est un, une vocation cachée, un fantasme qui s'exprime. Non, je plaisante. Je, je déconne, tu vois. Papa déconne. Je cite régulièrement le documentaire de Canal+, où trois comédiennes se sont grimées en hommes et sont sorties sans canailler sur les quais ou dans, dans les troquets, et se sont rendues compte qu'en euh, en fait elles étaient invisibles aux yeux des femmes et que le simple fait d'entretenir une conversation badine demandait une énergie considérable et hors de leur portée, elles se sont effondrées en pleurant dans, dans, dans l'escalier. Je ne t'ai pas fait d'amis, Voyons comment ce beau garçon, en plus, euh, ce viking à la française, là une espèce d'éphèbe, euh, voilà, euh, qui a l'âge, il a 25 ans, un berbe, euh, mâchoire carrée, euh, belles épaules. Voyons d'abord, est-ce qu'il est crédible en femme Ce qui n'est pas, pas gagné à la base, quoi que le fait d'être un berbe aide. Et voyons le sort qui lui est réservé par les hommes dans la rue et par quels hommes. Pour être tout à fait complet, il lui fallut... Il dit, où il sort en fait. Là j'ai l'impression à la forme des, de la rue à reconnaître un petit peu le quartier de Beaubourg, que j'ai bien connu, mais j'ai un doute, voilà. Pour être tout à fait complet. Mais ne boudons pas notre plaisir. Il y avait beaucoup de gens, je euh, me senti extrêmement vulnérable. Oui alors c'est beau, Beaubourg, c'est le jardin autour de Châtelet-les-Halles, euh, récemment, récemment restauré, voilà. Alors, il faut savoir que ce quartier est, pour le moins, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas l'Île-de-France, pour le moins cosmopolite puisqu'il est en fait la plateforme où transite toute la banlieue française plus quelques parisiens qui passent par là pour se restaurer à midi donc est ce que ça va euh, inférer un peu les résultats ou pas en tout cas le premier homme qui s'adresse à elle à moitié de dos ce qui est déjà absurde parce qu'on n'aborde pas les gens de dos enfin, d'abord il vient très délicat d'aborder dans la rue et a fortiori euh, de dos ça a toujours été une connerie le premier homme est d'origine africaine c'est un fait, c'est pas du racisme, ça se voit. Et euh, il se fend d'un oula. Oula bon, Qui n'est pas méchant, mais qui est un peu stérile, on va dire. Et alors, ce monsieur d'origine africaine, qui n'est pas habillé comme une racaille, est par contre entouré de un, deux, trois jeunes minimums qui, eux, pour le coup, ont les styles de racaille. Hein. Mais paradoxalement, on voit que c'est pas eux qui, a, qui abordent, comment on va l'appeler On va l'appeler Olga. C'est un monsieur d'origine peut-être antillaise, qui est assez nul, et qui aurait pu se passer de son ou là mais encore une fois, bon, pour l'instant, c'est pas bien méchant. Ce qui est très drôle, c'est que le jeune homme a 25 ans, on imagine que maquillé et déguisé en femme, il en fait sans doute 22-23, et il est abordé par des hommes quadra ou quinquagénaires. Même s'ils sont floutés, ils ont un peu une démarche comme ça, un peu raide, de quadra ou de quinquagénaires. Et donc il y en a un, là, en requin, en jean, qui fait semblant de téléphoner ou qui téléphone. On imagine qu'il fait semblant, parce que quelqu'un de sensé au téléphone ne va pas <rire> s'interrompre pour balancer un tranquille à une passante. Enfin, on imagine que peut-être que dans, dans leur quartier ici. Et euh, là, je suis désolé, mais euh, ça se rapproche quand même du wesh. Hein. C'est-à-dire que ça va tranquille, c'est quand même connoté communautairement. Ouais, je sais ça dit quoi, non, mon frère On est là, on est là, on fait les bails au calme, tranquille, on est là. Pas autant que voilà, très beau cul. Hey, voilà, qui là, pour le coup, euh, est quand même open disclosure sur la communauté euh, qui s'en fait l'écho. Euh, voilà, donc là, les trois premiers, et je garantis que nous n'avons pas remonté l'extrait, les trois premières interactions qu'a eu un jeune homme propre sur lui, grimé en femme dans la rue, sont avec un antillais qui dit « oula », un arabe, très probablement, qui dit « voilà et le papa du, du, de l'arabe qui dit « ça va, tranquille ». Bon, on imagine que son enrichissement culturel est pour l'instant assez limité. Les intérêts sont très relatifs. tous les sur. Ah, Alors là, tout à coup, on est euh, dans le registre de l'animalité. Donc là, on va se livrer à des conjectures sur l'origine du quatrième passant qui a encore une fois euh, un gene infect, encore une fois une espèce de bonbeurse, et qui euh, fait ce geste avec la main. Donc, on n'a pas le faciès, mais ce geste-là, quand même, s'il n'est pas connoté communautairement, je, je, je ne sais pas ce qu'il est. Ah D'avoir tous les regards sur soi, c'est très déstabilisant pour, pour une fille ou pour une personne en général. quoi. Oui, ah, euh, le « ouais, mademoiselle euh, », pareil, euh, je l'ai déjà entendu quelque part et c'est marrant parce qu'il y a une petite récurrence ethnique. Ah, comme moi, quoi je vais faire l'artiste. Ah mademoiselle Psst. ouais, ah. Ah, T'es trop charmante, sérieux Et encore une fois, ce qui est drôle, c'est qu'on est sur Créapil, ce qui est un média probablement euh, combinesque, c'est-à-dire euh, progressiste, mondialiste, immigrationniste, cosmopolite. Et donc on imagine que leur enjeu va être de sanctifier l'agression verbale des femmes dans la rue sans jamais nommer l'agresseur. Hein, on parie, je, je prends les paris, mais <rire> j'ai très peu de risques de perdre là c'est beauté, là. Ouais ah, de... une autre ah, mais elle est vraiment jolie, en fait. Là, on la, on la découvre à 0022. Je ne l'ai même pas reconnue. On dirait Isabelle Carré, jeune. Je pense que ce jeune homme s'est trouvé une vocation. C'est euh, drôle parce que rappelez-vous, à l'époque où nous avions découvert Jean-Pierre Fangin ou Fangin sur la chaîne, toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne. Je t'emmerde avec ma classe, ma classe sociale basse ou moyenne. Il y a 25 ans, on avait une grande inquiétude en France, incarnée par des défenseurs du, du, du français classique. C'était notamment le décret ou la loi tout bon qui devait un peu pondérer et limiter l'usage de l'anglais dans la langue française. Mais là, on n'est plus en danger de se faire cannibaliser par les anglais, enfin par les américains plutôt. On est en danger de se faire cannibaliser par un parler, qui est un arabo-français de banlieue, où les R sonnent comme un... Écoute, ces R, ça sonne comme de l'arabe. « Salut à toi, jeune entrepreneur entre !» entre Entrepreneur !« je me permettre de te contacter, c'est pour une raison très simple. » C'est pour une raison très simple. « probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne. Je peux » et, et du coup, cet accent-là, c'est ce que j'entends quand j'appelle n'importe quel service client de n'importe quelle boîte française. Vous m'avez dit non, pas du tout, c'est l'accent du canton de Vaud. Bon, alors je ne sais toujours pas si c'est l'accent du canton de Vaud, par contre je sais qu'en France, à Châtelet, euh, quand on entend. Rrrrr, de votre beauté, là. En général, la spécialité culinaire, c'est plus le tagine que la raquette. Hein. Ah, je pas, tu, me donnes ton numéro tu me donnes ton numéro Il n'y a pas un accent français d'aucune des régions de France pour l'instant. On m'a interviewé il n'y a pas très longtemps pour savoir si j'étais ou non favorable à l'enseignement de l'arabe. C'est la question piège. Euh, bien sûr que je suis favorable à l'enseignement de c'est une immense civilisation, il y a une immense littérature, euh, etc. Mais de l'arabe, pas du pataouette parlé dans les quartiers. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Pas la langue mélangée d'arabe, de turc et de je ne sais trop quoi, de l'imam qui va faire un cours à euh, quatre personnes dans un truc planqué euh, au cœur du panier à Marseille. Vous voyez mmh. On n'a que des accents d'importation, je suis quand même désolé. Mais euh, comme dirait Lagannerie ou, euh, ou Begovo, le réel, quand même, euh, ça, fait, ça fait un peu chier. Quoi. Nous nous entre-documentons euh, très très bien. Nous mmh. nous donnons des nouvelles du réel. Mais bah, dites-moi quelque chose, la frange, là. Je On dirait euh... même Je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ah, ouais, pas... <rire> ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la grossièreté s'est utilisée avec parcimonie et en proportion. Je dis bien en proportion du niveau de culture. D'abord, on ne dit pas, on dit ni niqué, ni bonne, ni belle à un inconnu. On le dit éventuellement dans une vidéo YouTube, mais on le dit à la mesure de ce qu'on a fait montre au préalable de son vocabulaire, de sa syntaxe et de ses références. Et seulement à cette condition, on peut se permettre, une fois n'est pas coutume, d'être grossier. On n'est pas grossier quand on a euh, une tête de QI à deux chiffres, une dégaine de RSIST, et qu'on est dans le métro avec une inconnue. Bon, après, c'est beaucoup leur en demander, par définition. C'est quand même choquant d'avoir ce genre de comportement. Oui, mais alors, ce genre de comportement émane de qui, euh, Olga En fait. Ah ben, bah, on n'a pas la réponse. Euh, on a le collectif, ah ben, bah, l'inénarrable, ni pute ni soumise, hein, qui est... C'était quoi C'était Alonso, il y a 15 ans, qui avait lancé ça, je crois, qui nous résume euh, la problématique, donc j'imagine qu'il va donc appeler à une certaine forme de fin de l'angélisme, de fin de la sociologie de l'excuse, et à une application des OQTF et à une fin de l'immigration de masse. Euh, alors qu'est-ce qu'il nous dit Mettez-vous à notre place. Oui, je ne me déguiserai pas en femme, mais par contre, je veux bien sur le principe me mettre à ta place. Ça s'appelle l'empathie, et c'est ce que je fais dans chaque vidéoscopie. Et vous comprendrez. Oui, on comprend, mais on comprend quoi en fait, ni pute ni soumise Hashtag à notre place. Oui, ça, c'est une, une euh, tautologie, tu l'as déjà dit. Partage si t'es un homme. Eh bah ben, tu vois, euh, ni pute, ni soumise, slash créapise, je partage. Je sais pas si ça fait de moi un homme à vos yeux, mais je partage votre contenu. Par contre, j'aimerais bien partager aussi vos conclusions, mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas de couilles, euh, on les voit pas vos conclusions. Elles sont où, vos conclusions sur l'immigration Partage si t'es une femme. Partage si t'es choqué. Oui, je suis choqué par ce que je vois. Je suis choqué. Mais je pense qu'on n'est pas choqué par la même chose. Partage si tu es sceptique. Euh, ben bah non, je ne suis pas sceptique. Je vois bien que ce que tu me montres est conforme au réel, puisque c'est le réel que j'observe également dans la rue quand je suis à Paris. Partage si t'es séducteur. Donc Je ne vois pas tellement ce que ça a à faire là. Partage si t'es scandalisé. Ben bah oui, je suis scandalisé, mais qu'est-ce qu'on fait en fait macho, convaincu, etc. retrouver l'expérience complète. Bon, l'expérience complète, on mettra leur, leur, leur, leur lien à l'écran. Évidemment, une vidéoscopie, on n'a pas le temps de commenter un document de 30 minutes. À votre avis, sur leur site, ni pute ni soumise, arrivent-ils à des conclusions un peu plausibles et un peu réalistes sur la surreprésentation d'une communauté dans mmh. l'emmerdement des femmes dans la rue En tirent-ils des conclusions sur également... La coercition sur leur corps, euh, la haine de la mini-jupe, euh, le voile et compagnie. Mon intuition, c'est que non. Je, je crains qu'il ne, ne tire pas les conclusions des faits qu'il dénonce. Et vous connaissez bien euh, la citation préférée de quelqu'un, de Bossuet, euh, « Chérir les causes dont on déplore les effets ». Bref, euh, nous attendons toujours la publicité qui dénoncera une, la représentation d'une certaine communauté dans l'emmerdement des femmes dans la rue. Après, euh, on ne sait jamais, hein, on peut toujours rêver, euh, on peut peut-être euh, attendre euh, une, une évolution et une éducation sur le tard, ou pas. Bref, partagez cette vidéo avec des gens qui seraient sceptiques